Ben, euh, bonsoir, je viens de finir le coaching et rééquilibrage énergétique à l'instant. J'aimerais vous faire un partage de cœur par rapport au fait de ne pas vous juger, de ne pas juger vos réactions. Euh, C'est pour ça que ce live porte le titre de « Soyez doux avec vous-même et votre réaction est de toutes les façons légitime ». Bonsoir à tous <rire> En fait, imaginez-vous, vous vivez une situation, d'accord et cette situation va générer une réaction chez vous parce qu'elle va vous toucher. Et votre entourage peut porter un, une opinion, un jugement sur votre réaction. Ce qui est important pour moi, mes amis, c'est de vous dire que quelle que soit la réaction que vous avez face à n'importe quelle situation, votre réaction est légitime parce qu'elle vient de vous, parce qu'elle émerge de vous, elle émerge de votre, de votre histoire. Il n'y a pas de... Euh, la réaction est, est au-delà de la morale. On ne peut pas dire que cette personne réagit bien ou cette personne réagit mal. En fait, c'est un complet jugement de pouvoir déposer ça. En réalité, il y a une réaction qui est reliée à une histoire, qui est reliée à des besoins qui ne sont pas nourris, à, qui est reliée à une sensibilité. Donc, en fait, je vous invite à la fois d'être être vigilant par rapport à votre réaction et de ne pas vous juger. Et de pouvoir juste déposer le fait que, ok, si je réagis d'une certaine façon, c'est que ça a du sens. C'est ma réaction. Et ma réaction est toujours légitime. Parce qu'elle est reliée à mon histoire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on télécommande. On n'est pas, à moins qu'on soit dans du fake, on est, <rire> excusez-moi, mais en fait, tout ce qui sort et émerge de nous vient de notre histoire. Il n'y a pas de jugement à ça. Est-ce que, est que ma réaction plaît ou ne plaît pas Ce n'est pas ça la question. La question c'est juste de pouvoir vous dire à un moment donné, voilà ma réaction et que cela vous plaise ou non. Cette réaction là, elle est reliée à mon ressenti, elle est reliée à ma sensibilité et coucou Fanny, Et donc elle a du sens et je vous invite à donner de la valeur, de donner de l'attention à votre réaction elle-même, qu'on vous comprenne ou pas. Peu importe si vous pétez un câble parce que vous vivez une situation et que vous ça vous met hors de vous qu'on vous comprenne ou pas donnez de la légitimité à votre réaction c'est normal parce qu'il y a forcément quelque chose en vous qui est touché donc vous êtes juste en train de manifester votre humanité et toute votre vulnérabilité donc donnez donner de la valeur par rapport à votre réaction coucou sandrine et merci pour ces petits mots fanny donc Donner de la légitimité à votre réaction, c'est vraiment important et c'est important que ça vienne de vous. Donc, comprenez-vous en fait, inconditionnellement. Quelle que soit ma réaction, je me comprends. Je sais que quelle que soit ma réaction, je vais me ranger dans mon camp parce qu'il y a forcément quelque chose dans mon histoire qui fait que je vais aimer plutôt une telle réaction, je vais plutôt apprécier telle situation et telle situation, je ne vais pas apprécier. Donc, euh... Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit, oui, mais Armel, je trouve que ta réaction, elle est un peu forte. Euh, je te trouve exigeante. Je trouve que ça ne se fait pas. Mais enfin, excusez-moi, vulgairement, fuck you, quoi. <rire> excusez-moi. En fait, j'ai pas besoin qu'on juge mon jugement. J'ai pas besoin qu'on juge, pardon, ma façon d'être. J'ai pas besoin qu'on juge ma réaction. Ce dont j'ai besoin, c'est de compréhension et d'ouverture. J'aimerais mieux, dans ces moments-là, qu'on puisse être dans la curiosité, de dire, mais Armel, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu réagis comme ça Qu'est-ce qu'il y a en toi Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce que cette situation a généré chez toi Et là, je ressens de la bienveillance. Mais en réalité, et, euh, il y a aussi besoin à ce moment-là que je ne sois pas en attente que ma réaction soit validée. Donc, c'est à vous de valider votre propre réaction quand il y a une situation qui ne vous convient pas et de se dire « En fait, si vous ne comprenez pas ma réaction, moi, j'assume la mienne. » Assumez. Assumez la réaction spontanée qui est là. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction. Il y a la réaction qui vous co qui correspond à ce qui est vivant en vous et qui a besoin de s'exprimer à ce moment-là. Donc, donner de la légitimité à cette réaction et juste pour pouvoir dire, non, mais j'assume ma réaction, en fait. Je l'assume parce qu'elle a du sens. Donc, soit on est dans l'ouverture avec l'autre de pouvoir en discuter, mais c'est important que vous, déjà, vous puissiez... Vous comprendre avec douceur et compréhension, que vous assumez votre réaction avec compréhension. Et aussi, ça veut dire aussi qu'en parallèle, ça peut être la même chose chez l'autre. On, on vous n'avez pas à juger la réaction de l'autre. Vous n'avez pas à être propriétaire de la morale gouvernant le monde de l'autre en disant là, la réaction est ajustée, là, la réaction, elle est déplacée. La réaction, elle est forcément légitime puisque la réaction, elle est reliée à toute l'intériorité que l'autre, à tout ce qui est vivant chez l'autre à cet instant-là. Donc, à la fois, je vous invite à ne pas vous juger et ne pas juger l'autre non plus. La seule et unique question qui se pose quand on voit une réaction qui peut être assez violente ou qui vous dépasse, c'est juste l'interrogation de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il qu qu y a Qu'est-ce que j'ai dit qui, qui, qui t'a touché Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a touché Ça, c'est vraiment le... le comment dire, la, le moyen dont on peut être en lien avec l'autre dans le non-jugement. Et euh, je pense que, dans ce que j'aimerais dire par là, c'est que quand on est vraiment dans ce lien avec l'autre, la seule et unique question qui se pose, c'est est-ce que j'ai envie de prendre soin de la relation Et si j'ai envie de prendre soin de la relation, je vous invite vraiment à ne pas juger la réaction de l'autre et à ne pas juger votre propre réaction non plus, mais surtout de pouvoir rester en lien et rentrer en lien dans la curiosité de qu'est-ce qui a été touché. Voilà, par rapport à l'autre. Et c'était important pour moi, en sortant de ce coaching et rééquilibrage énergétique, où ça m'a beaucoup touché <rire> de pouvoir partager l'importance de ne pas vous juger. Quand vous-même vous avez une réaction, souvent c'est très facile pour les gens de dire ah mais tu as été méchante, je trouve que ta réaction elle est un peu violente, elle est méchante, mais violente et méchante. Mais attends, il y a bien quelque chose qui s'est réveillé en moi. Qu'est-ce qu'on en fait de ça On en parle ou pas En fait, on en parle. Est-ce que tu as envie d'écouter de ce que ça a généré chez moi avant de pouvoir juger ma réaction C'est un feu en fait c'est ça l'histoire. Ça, et après en même temps, je ne suis pas non plus responsable je veux dire, de ce que ça génère chez l'autre. Chacun est responsable de ce qui est vivant en lui. Et, et, euh, et en fait, ça amène vraiment cette question de dire, en fait, stop, quoi, ça suffit de de rentrer dans cette notion de morale de moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal et moi je vais te dire que ça c'est bien et ça c'est mal non en fait sortant de ce système de la morale d'accord et revenons vers ce qui est juste pour chaque personne revenons à à à, à honorer l'individualité de chacun de ce qui est vivant pour chacun on a chacun notre histoire on a chacun notre histoire qui fait que on peut pas Télécommander nos réactions et avoir une réaction qui plaise ou ne pas plaire. On n'est pas là pour plaire ou ne pas plaire. On est juste là pour plaire à soi. On est là pour être soi. On est là pour exprimer tout simplement ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Et on a notre propre histoire, on a notre passé. Donc, ce n'est pas parce que parfois, on a des réactions qui peuvent paraître déplacées pour les autres que ça veut dire que, tiens, il faut faire un travail sur soi. Non, en fait, pas forcément. On va pas faire un travail sur soi parce qu'on a une réaction qui convient pas aux autres on a juste un moment donné pour pouvoir se dire attendez là stop j'ai une histoire et mon histoire a fait que moi si tu ne prends pas en considération mes besoins je pète un câble donc c'est normal que je pète un câble où est le souci en fait le souci c'est le jugement justement le problème c'est le jugement le problème n'est pas votre réaction en soi c'est normal c'est normal parce qu'il y a quelque chose en vous par rapport à votre histoire qui fait que c est, c est, ça ne peut pas être autrement que ça. Donc je vous invite, au lieu de vous juger, d'assumer qui vous êtes vraiment. Vous avez une histoire qui a fait de vous ce que vous êtes. Mais assumer, assumer, ça veut dire j'assume mes blessures et mes blessures ont fait il y a quelque chose de naissant en moi, qui sont mes besoins. Et mes besoins sont personnels, elles sont spécifiques, elles sont importantes pour moi, parce que j'ai besoin de nourrir mes besoins pour me sentir pleine. Et, et, et en fait, est ce que je vous dis là, si on est vraiment dans cette mécanique de l'écoute de nos besoins, en assumant vraiment nos réactions par rapport aux besoins que nous avons, et d'être là de les nourrir vraiment, on n'aurait pas besoin de faire toute une thérapie par rapport à nos blessures, en fait. Il n'y a pas de... Pour, personnellement, il n'y a pas nécessité de guérir de nos blessures. Nous avons besoin d'accepter notre histoire et ce que notre histoire a fait de nous. Ce que, ce que notre histoire a laissé émerger comme besoin. Nous avons de besoin de considération de nos besoins. Et plus on va considérer nos besoins, et plus on va... Euh, on, on va donner les moyens, on va se donner les moyens de nourrir ces besoins qui sont chers à notre cœur. Et plus nous assumons nos réactions, ce que nous sommes par rapport à nos désirs profonds, et, et mieux c'est en fait. Et mieux c'est. <rire> en fait, ce qui a besoin de sauter, c'est n'est pas le fait de faire un travail sur ça. Ce qui a besoin de sauter, c'est d'arrêter de, de, de recevoir un jugement de l'autre. C'est parce que l'autre est libre de juger s'il a envie de juger. La question c'est juste, qu'est-ce que j'en fais de ça parce que à la réalité, si une personne réagit et qui disent Ok, moi j'aurais aimé que tu réagisses autrement », la seule question, c'est de se dire qu « Qu'est-ce qu que ma réaction a généré chez toi »« Qu'est-ce que ma réaction a généré chez toi ?»« Parce que moi, je ne peux pas faire autrement à part avoir cette réaction-là. »« Mais qu'est-ce que ça a généré chez toi ?» C'est ça qui est intéressant. Vous voyez <rire> Donc j'espère que cette, ce live bref, parce que c'est important pour moi de vous faire ce partage, euh, puisse vraiment, mes amis, vous permettre de... Vous foutre la paix royalement, hein, avec vos blessures, ça suffit. Bon, J'ai un énorme respect pour les blessures de lisbourg Bourbeau, mais à un moment donné, euh, c'est bon quoi. On se lâche la grappe et on, on... Voilà, à un moment donné, on se dit, ok, mes blessures on fait ce que je... J'ai vécu la blessure de Roger, nickel, maintenant, et alors Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin et se dire « et ça a généré chez moi des besoins spécifiques, je vais tenir compte de ces besoins, je vais écouter ces besoins, je vais les exprimer, je vais me positionner en fonction parce que c'est important pour moi et je me lâche la grappe, j'assume d'être ce que je suis, j'assume que mon histoire a fait de moi cette personne spécifique que je suis avec mes besoins spécifiques qui sont devenus des désirs importants pour moi et je me lâche la grappe avec ça en fait, je, je, je me sens, j'apprends à être bien avec mes propres besoins et et, et, et, et, et du coup, ça oriente ma vie à dire « Ben ouais, par exemple, si j'ai vécu la blessure de rejet, aujourd'hui, moi, j'ai envie de briller et j'aime briller. » Et c'est OK, c'est légitime, mais c'est normal. Est-ce qu'il faut faire toute une thérapie Parce que j'ai besoin de briller, que c'est de l'ordre de l'ego. Et alors, si c'est de l'ordre de l'ego, oh, on s'en fout. On s'en fout. Si vous, ça vous permet de vous sentir bien, on s'en fout alors j'aime briller point barre parce que moi dans mon histoire j'ai été mise de côté mais très bien assumer ça c'est important ça je vais m'asseoir sur ça d'accord et je dépose ça comme une intention parce que j'aime ça j'aime ça et c'est ok c'est correct et en fait à partir de là je me construis ici et maintenant grâce à mon histoire et à ce moment là je peux dire merci à ce moment-là, je peux dire, ok, je vais en tirer le maximum, je vais tirer le meilleur de mon histoire passée pour devenir la version qui est la mieux pour moi, a... j'ai des empreintes de mon histoire et je vais en faire quelque chose, mais je vais honorer, valoriser, je vais mettre en lumière ces besoins spécifiques qui vont devenir des désirs profonds pour moi. Et c'est ok. Et c'est à l'instant où vous allez vous... Tenir compte, en fait, tenir compte que vos blessures ne sont pas des handicaps, mais elles, vont, elles ont signalé, elles ont mis en lumière des points importants pour vous, qui fait que vous, allez des, vous avez des désirs pécif, spécifiques, qui fait que vous allez avoir des réactions normales et spécifiques aussi. Euh, tout va bien aller, hein. tout va bien aller, je, je vous garantis que tout va bien aller. Ça vous éviterait de faire des séances, allez vous faire des séances de massage, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de faire un travail sur sur vous tout simplement parce que vous vous, vous jugez dans votre façon d'être, voilà. Donc on respire, <rire> on respire mes amis et on s'aime avec notre histoire. Aimez-vous avec votre histoire. Assumez ce que vous êtes, ce que votre histoire. A fait émerger en vous euh, vous êtes beau tel que vous êtes euh, tout est ok tout est ok votre, vos réactions sont légitimes vos goûts sont légitimes euh, votre exigence est légitime aussi donc on se lâche la grappe voilà <rire> voilà, j'espère que ce petit partage euh, spontané euh, a fait écho, en tout cas dans votre cœur et de la manière dont vous pouvez prendre soin de vous. Je vous le souhaite profondément. Euh, C'est un partage du cœur, mes amis. Euh, pour ceux qui me regardent en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi. Ça me fait plaisir là de, de recevoir ces coucou. et surtout. Euh, euh, je serais ravie de, que vous me partagez aussi en quelques mots ce qui vous a parlé de ce live. N'hésitez pas à le partager s'il si vous parle. Hey, coucou Fanny Si cette vidéo vous a parlé, mes amis, partagez-le. Partagez-le pour que l'information se diffuse au plus grand nombre. Soyons nombreux voilà, à nous ouvrir à nous-mêmes, à nous aimer tels que nous sommes. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde. Allez, gros bisous. Je vous embrasse fort. <rire>